Je vais vous expliquer comment accéder à votre espace personnel en lien avec le cours auquel vous vous êtes inscrit, la formation Moodle du SNFAD. Alors, vous devez vous diriger au site campus .qc .ca et accéder à la formation dans la catégorie « Événements ». Vous devriez normalement être déjà connecté au campus puisque vous vous êtes inscrit à la formation. Donc, je vais continuer et me connecter. Une fois arrivé dans l'espace de formation, vous avez un accès ici au serveur Moodle, votre espace personnel qui vous permet d'expérimenter votre propre cours en cliquant ici. Dans le fichier qu'on vous a fourni lors de la présentation, vous avez un URL qui vous permet d'accéder à votre cours. Donc, je vais prendre, disons, le cours, disons, le, je vais choisir volontairement un autre identifiant. Donc, je crois me rendre à 250. 250. Et j'accède ainsi au cours d'un autre participant. Donc, imaginons que ce soit votre cours. En haut, vous avez « Utilisateur ». Vous voyez votre nom, ce qui confirme votre rôle à l'intérieur du cours. Sur l'engrenage, vous avez une section « Utilisateur »,« Méthode d'inscription » et « Auto-inscription ». Ici, vous cliquez sur l'engrenage et vous définissez votre propre clé d'inscription. Si vous désirez travailler avec des collègues en co-construction et que ceux-ci possèdent un compte chez Campus Récit, donc qu'ils font partie de la formation, ils auront la possibilité de devenir eux aussi des enseignants de votre cours, à condition bien sûr qu'ils aient la clé d'inscription. Donc, vous devez la définir. et confirmer le changement. Donc, dès maintenant, le cours est verrouillé et il faut deux conditions pour pouvoir accéder au cours. Être membre de Campus Récit et posséder la clé d'inscription.